Yeah. La famille, notre dame c'est criminel, ça continue toujours. Salut à tous mes pères et à mon frère à main. Ouais. Surtout le vipère motivo. Ouais. Le garçon sucré, et reste que le canadien. Yeah. L'empereur noir et vous dédie c'est freestyle. Des pas, tout partait en détail Des blèmes qu'on n'a pas eu Tu m'as reçu, ta famille m'a très mal reçu J'ai payé chez le reçu La raison de prendre le dessus Mes frères et sœurs La paix est mieux Arrêtez la guerre Moi je veux la paix Je veux plus la guerre mais les gros Moi je veux la paix La guerre n'existe plus Restons ensemble Yeah, freestyle